Salut tout le monde, c'est DJ Fly. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo, on va comparer deux tables de mixage de Rain, la 72 MK2 et la 70. Let's go <musique> point de comparaison, on s'aperçoit que l'interface arrière est exactement la même sur l'une que sur l'autre. Ensuite, nous avons l'interface avant avec sensiblement la même chose, quelques points qui diffèrent. On a l'entrée foot switch qui permet de déclencher des effets au pied, qui est présent sur la 72 MK2, qui n'est pas là sur la 70, ainsi que le deck swap qui n'est pas présent sur la 70. Le deck swap sert à intervertir les canaux droite et gauche. Dernière petite nouveauté, c'est le réglage de la tension du crossfader, qui n'était pas présent sur la 72 précédemment. Alors grosse différence remarquable, c'est la disparition de l'écran tactile sur la 70, donc écran tactile sur la 72 MK2 qui permet de voir sa waveform de track, ainsi que naviguer dans ses playlists et aussi de gérer ses, ses effets manuellement et la petite fonction supplémentaire, le filtre tactile, où on peut s'amuser dessus. Du côté de la 70, on a également un petit écran qui est réduit aux fonctions essentielles avec le compteur de BPM, ainsi que les réglages un petit peu plus poussés des effets. Autre différence, c'est la position des gains. C'est-à-dire que sur la 70, les gains sont déportés sur les côtés de la table de mixage, alors que sur la 72, on est dans le prolongement des aigus. Alors il ne faut pas se tromper, parce que quand on est habitué comme moi à jouer sur des tables de mixage avec les gains linéaires, on a vite tendance à augmenter les aigus plutôt que les gains ou baisser les aigus plutôt que d'utiliser les gains. Autre différence remarquable entre la 72 et la 70, c'est la gestion de la préécoute au casque. Sur la 72, on a une préécoute par petit bouton euh, Q qui est ici situé au milieu. Et sur la 70, ça se fait par un crossfader qui va permettre de switcher platine 1, platine 2. Petite vigilance à avoir, c'est-à-dire que l'emplacement des boutons de la 72 correspond à une autre fonction de la 70, l'instant double. Donc soyez vigilant quand vous utilisez cette fonction, quand vous switchez d'une table à une autre. Si vous êtes habitué comme moi à avoir la préécoute, par un bouton, la fonction n'est pas du tout la même sur la 70 où vous allez enclencher un instant double. Moi, je préfère esthétiquement en fait, d'utiliser le, le crossfader en pré-écoute. Euh, je trouve ça plus ergonomique et surtout quand on est en train de mixer en soirée et qu'on bouge, c'est un petit peu plus complexe, un peu plus difficile de bien viser euh, le bouton de pré-écoute, souvent on tape à côté. On revient sur la fonction Split qui n'est pas au même emplacement. Sur la tout, il se déclenche ici par ce petit bouton. Et sur la 70, ça se fait sur l'interface avant, ici. Petit rappel de la fonction du Split Alors, Le Split Q est très pratique quand on n'a pas de, de système de monitoring, quand on mixe juste euh, au casque. C'est assez pratique de se mettre au midi et en fait, on va pouvoir avoir une oreille qui écoute le master, ce qui est en train d'être diffusé, et l'autre oreille qui va permettre de pré-écouter la piste 1 ou la piste 2. Donc, assez pratique pour mixer au casque, chez soi ou n'importe où. On va passer sur l'explicatif un petit peu de la gestion des boucles. Dans un premier temps, sur la 72 MK2 qui se fait par le pad. Donc, on va cliquer deux fois sur l'option Loop. On met une instru. On peut enclencher choisir un point d'entrée, le point In, par ce bouton-là. Là, Là j'ai sélectionné mon point de sortie Out. Ensuite, on peut gérer la durée de la boucle avec les petits boutons de paramètres. Donc la plus rapide. Et le bouton ici pour sortir de la boucle. Petite fonction supplémentaire, faire un rappel rapide de la boucle. Donc là, on va aller sur la première. Et sur le dernier pad, on va rappeler directement la boucle. Sur la 70, la gestion des boucles va se passer juste dans ce petit encart-là. Donc on met une instru et on va utiliser en fait le bouton Shift en même temps que le Loop In pour enregistrer un point d'entrée de la boucle, ainsi qu'un point de sortie sur le bouton juste à côté, le Loop Out. On peut interagir sur les boucles, sur la durée, avec ces deux mêmes boutons sans utiliser le paramètre Shift. et sortir de la boucle avec le gros bouton juste au-dessus, le loop on, loop off. On peut sélectionner aussi la longueur de la boucle directement dans le programme à l'aide des boutons loop in et loop out, et ainsi sélectionner directement une boucle en appuyant sur le bouton loop on et loop off. Par exemple, là, je suis sur une boucle de deux temps. Je l'ai enclenchée. Et même principe, pour sortir, on rappuie sur le bouton. Fonction assez similaire sur la partie pad, on a juste appuyé sur le Save Loop. Donc là, pour exemple, j'ai préenregistré trois boucles et pour les rappeler directement, j'appuie sur le bouton Shift et avec le bouton du pad correspondant à l'enregistrement des boucles. Donc, par exemple, la boucle 1. Boucle 2, boucle 3, et je sors en appuyant sur le bouton Loop Off. On peut enregistrer jusqu'à 8 boucles. On peut gérer ces boucles et les voir directement sur le logiciel Serato en cliquant sur la petite fonction en dessous. Et là, il y a la gestion des 8 boucles.